pouvoir t'aider en répondant à ta question de réfléchir au foncé par contre je peux te dire ce qu'il a derrière ta question mais c'est ça c'est le choix le choix est difficile tu me dis que tu as peur de te tromper. Tu me dis que tu es sûr de toi et à la fois terrorisé. Et je m'aperçois que c'est totalement juste que tu es à ta place en disant ça. Que cette honnêteté, que cette transparence, que cette clarté que tu as envers toi-même, tu ne l'appliques pas. tu tournes dans un système qui te fait réfléchir encore et encore et encore et encore et encore, encore jusqu'à l'infini. Tu espères découvrir encore une autre part de toi qui te ferait découvrir encore comment tu fonctionnes d'un autre point de vue. Et ça, c'est ta stratégie pour ne pas aller concrètement dans les choses. Donc, on va voir, on va, on va voir ton, rapport, ton rapport au corps, ton rapport à la matière, ton rapport à ton identité. Euh... pas peur de te tromper tu as peur de réussir tu as peur de te connecter à la jouissance en toi c'est un de tes freins à ça Jessica il y a aussi dans ta structure un lien avec le social il te faut une preuve sociale que tu as raison une preuve sociale que tu es sur le bon chemin une preuve sociale que tu es à la bonne place et c'est ça qui te, qui te freine. Et en répondant à cette question de cette manière, je suis en train de brosser dans le sens du poil la, le fonctionnement qui a toujours besoin de réponses et qui ne fait jamais les choses. Aucune Aucun mot, aucune de mes réponses ne pourra t'aider à faire quelque chose. C'est ta responsabilité que tu veux fuir en me posant ce genre de questions. Donc je te parle pas de ta question consciente, je te parle de ta question inconsciente. Et je fais exprès d'y aller de front en disant que tu fuis, en disant que je suis en train de mousser euh, et que je ne suis pas là en train de t'aider. Je suis pas là, euh, je ne t'aide pas en répondant à cette question de cette manière-là. tu es sur un point, en fait, point d'équilibre entre, euh, entre plusieurs systèmes, entre plusieurs. comme si tu arrivais à trouver un point d'équilibre euh, de plusieurs euh, objets en équilibre sur ton doigt. Tu trouves l'équilibre parfait à cet endroit-là. Manque de responsabilité. Manque de conséquences à tes actions, voilà ce que ça veut. Et c'est pareil pour le groupe. Je manque à mes responsabilités, je manque à mes actions. Le jeu est sans fin, donc je préfère le jouer sans fin plutôt que d'avoir un fin du jeu. Ou un game over. Je ne veux pas que les autres me voient tel que je suis. C'est une énergie de construction qui t'attire qui vers le bas, j'ai envie de dire. <rire> ouais, voilà ce que je peux dire pour toi, Jessica. Je te souhaite une belle soirée.